Salut, on va se faire une petite fiche méthode donc, pour étudier la coplanarité de trois vecteurs. Donc, le 11% que tu vois là, donc ça veut dire que tu vas avoir besoin de cette méthode-là dans à peu près 11% des questions que tu vas rencontrer dans ce chapitre. Donc, à partir de 10, tu peux considérer que c'est super important. Donc, C'est pour ça que tu vois plus, plus, plus ici. Donc, vraiment, celle-là, je te conseille de la, de la travailler. Alors On va commencer par une petite figure. Donc Tu vas avoir deux cas. Le K1, cas les vecteurs sont coplanaires. Le K2, ils ne sont pas coplanaires. Dans la plupart des exercices, tes vecteurs ils seront désignés par des points. Donc, ici, on va prendre A, B, C, D, E, F. Donc tu auras les coordonnées des points, mais du coup tu n'auras pas les coordonnées des, des vecteurs directement, tu vois. Euh, donc par exemple les coordonnées du vecteur AB, ben, tu vas faire les coordonnées de B moins celle de A, etc. On y reviendra après. Alors ça peut arriver quand même, j'ai mis en remarque ici, euh, qu'on te donne, euh, qu'on te désigne les vecteurs par des lettres comme ça, U, V, W. Et dans ce cas-là, souvent tu auras les coordonnées de ces, de ces vecteurs. Bon, qu'est-ce qui se passe de différent donc, entre le K1 et le K2 En fait, dans cette fiche, j'ai juste modifié les coordonnées du point E. Tu vois, moins 3, 3, 1. Et là, moins 3, 3, 3. Et du coup, ça donne des coordonnées différentes aussi pour W. Alors, c'est juste pour l'utilité, pour que ce soit pratique pour la fiche. Hein. Tu peux avoir des vecteurs complètement différents entre, entre là et là. C'est vraiment juste pour, euh, pour un souci de... pour que ce soit plus pratique, en fait. Euh, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer que AB et CD sont dans le même plan. Ok Dans ce plan-là et que le vecteur EF n'est pas dans ce point. Là, on va faire la même chose, c'est juste que le vecteur EF est incliné un petit peu, un petit peu différent. Encore une fois, c'est que pour la fiche. Hein, tu peux te retrouver dans plein de configurations différentes. Alors, première étape, en fait, tu vas supposer que tes vecteurs sont coplanaires. Donc là, je l'ai détaillé un petit peu pour te rappeler un petit peu le cours. Euh, supposer qu'il est possible d'exprimer un vecteur en fonction des deux autres sous la forme d'une combinaison linéaire. Bon, ça fait un peu long. ça veut dire supposer que les vecteurs sont coplanaires. Si tu veux. Voilà, la plupart du temps dans les exercices, on va te poser des questions du style euh, est-ce que les vecteurs sont coplanaires ou démontrer qu'ils sont coplanaires ou choses comme ça. Donc, sous-entendu, tu ne sauras pas vraiment s'ils le sont euh, dès le départ, tu vois. Donc, euh, tu vas le supposer. Donc, tu dis qu'il existe, supposons qu'il existe a et b tels que et voilà La relation qu'il faut connaître, hein, qui, qui provient du cours, En fait, c'est qu'est-ce que ça veut dire coplanaire bah, Ça veut dire ça. En fait, Si tu arrives à avoir une combinaison linéaire, -à, -dire à exprimer EF comme une combinaison linéaire de AB et CD, bah, ça veut dire que EF, AB et CD sont D'accord Ça, c'est ce qu'on va supposer, c'est ce qu'on ne qu sait pas. On ne sait pas si c'est vrai pour l'instant. Ça peut être vrai ou faux en fonction de ce qui va se passer après. Alors Encore une fois, tes vecteurs ils peuvent s'appeler W, U, V. A et B, bah, parfois c'est alpha bêta, parfois c'est x, y, peu importe. Et il faut bien que tu, tu vois que là on dit EF en fonction de AB et CD, ça peut être dans, dans plein d'autres sens, c'est-à-dire que ça peut être AB en fonction de EF et CD, CD en fonction de EF et AB, prendre d'autres vecteurs à partir des lettres qu'on te donne, AB, CD, EF, tu peux former d'autres vecteurs, hein, EA, ED, etc. Donc voilà, peu importe, ici c'est juste arbitraire, j'ai pris EF en fonction de AB et CD, d'accord Alors deuxième étape, tu vas partir de cette relation-là, cette égalité, et tu vas remplacer les trois vecteurs EF, AB et CD. Tu les remplaces par leurs coordonnées si tu les connais déjà, donc plutôt dans le cas UVW, et si tu ne les connais pas, bah, tu les calcules. Voilà, ce que tu vois ici, là ça va être le vecteur EF, là AB et là CD. Donc Pour calculer les coordonnées des vecteurs, ça je pense qu'il n'y a pas de souci, hein, pour les coordonnées de f tu fais celle de f moins celle de e tu peux regarder sur la figure du début donc celle de f c'est moins 2 1 2 celle de e c'est moins 3 3 1 etc donc tu fais ça en colonne sur trois lignes tu prends de la place hein, donc f e tu mets des moins entre les deux et si tu as deux moins à côté bah tu mets des petites parenthèses ne pas les oublier tu fais pareil pour ab celle de b moins celle de a cd celle de d moins celle de c et tu fais ton calcul ça te donne 1 moins 2 1 0 1 2 1-4-3. Euh, Alors, au passage, si tu es dans le cas où UVW, ou dans tous les cas où tu connais déjà les coordonnées de tes vecteurs, bah, tu passes directement à cette ligne-là, hein, tu zappes celle-là, parce que tu n'auras pas de calcul à faire du coup. Voilà, donc là tu tombes sur une relation vectorielle, euh, trois axes dans l'espace, hein, x, y, z, donc, une ligne par axe, donc ça on va le garder en tête pour après, ce que tu vois là, c'est plutôt pour l'étape numéro 3. Alors, qu'est-ce qui change entre le K1 et le K2 ben, Pas grand-chose dans cette fiche. Alors, tu peux très bien avoir de grosses différences entre le K1 et le K2. C'est juste que là, pour moi, pour que ce soit plus pratique, en fait, la seule chose qui va changer, c'est coordonnée, les coordonnées du point E, comme je l'ai dit. Moins ben, 3, 3, 1. Moins 3, 3, 3. Donc, en fait, c'est juste cette coordonnée-là. Donc, du coup, ce 1, il devient moins 1, ici. Okay. Voilà. Allez, Étape 3. Déduire un système en posant une équation par axe. Alors c'est là où on va revenir un petit peu à l'étape 2. Comme je te disais, il y a trois lignes, lignes par, par axe finalement, x, y, z. Et donc là, tu vas faire 1, tu vas transformer ta relation vectorielle en système. Tu veux. 1 égale a fois 0 plus b fois 1, ce que tu as ici, tu vois. Ensuite, moins 2 égale a fois 1 plus b fois moins 4, ce que tu as ici. Et 1 égale a fois 2. Plus B fois moins 3. Parce que es ici. Alors, cette, cette, cette étape-là, tu peux te la noter au brouillon, ou sur ta copie si tu veux, mais comme ça prend de la place, moi je te conseille de plutôt le faire au brouillon, mais si tu en as besoin, surtout n'hésite pas à l'écrire, parce qu'il vaut mieux se faire une étape en plus et avoir juste, plutôt que de faire vite et avoir faux. Donc, si tu n'arrives pas à passer de là au système de l'étape de 3 directement, bah surtout écris, écris ce genre de truc. Voilà, donc on va tomber sur à peu près les, les deux mêmes systèmes, comme je te dis, la seule chose qui va changer c'est le 1 enfin le moins 1 ici qui, qui devient le, le 1 et le moins 1 ici, à la dernière ligne, et tu tombes sur trois équations à deux inconnues. D'accord Trois équations parce que trois lignes, et deux inconnues parce que A et B. Donc maintenant il va falloir résoudre ce système. Donc déjà tu numérotes tes lignes, 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc ça c'est pareil dans le cas 1 et 2. Et tu vas donc faire la première étape de la résolution. J'ai mis commencer la résolution du système en utilisant deux lignes. Alors. Deux lignes du système, ça va te permettre de trouver deux inconnues. Tu vois, deux équations, deux inconnues, c'est suffisant. Et la dernière ligne, en fait, tu vas t'en servir pour vérifier si les valeurs que tu as trouvées sont, sont solution ou non. Alors, tu commences par la ligne la plus facile. La plus facile, ben, c'est celle où tu as une équation, une inconnue. Et là, tu vois, on a de la chance. En fait, on a déjà une des inconnues qui est, qui est trouvée. Ça arrive de temps en temps. Donc là, ben, tu dis j'isole la ligne 1, tu notes comme ça, et tu dis b égale 1. Alors, 1 égale b, b égale 1, c'est un peu pareil, mais au moins tu le remets dans le bon sens. Et ensuite, tu prends la deuxième ligne la plus facile. Alors souvent, il y en aura une plus facile entre les deux qui restent. Par exemple, ici, ben, tu vois, tu as A tout seul. Maintenant que tu connais B, tu vas remplacer B par 1, et ça va te donner A directement. Là, tu peux remplacer B par 1, mais tu as deux A, donc c'est un peu plus long. À résoudre, ce n'est pas plus dur, mais c'est plus long. Voilà, donc ce que tu vas faire ici, bon là, on va pas trop s'attarder sur la résolution du système, ce n'est pas tellement le... L'objet ici, en fait, tu fais juste passer ton moins "-4B", de l'autre côté, ça te fait moins "-2", plus 4B, égale A. Et tu l'écris dans l'autre sens, tu vois, entre là et là, tu peux en profiter pour faire une étape de résolution, c'est pas plus mal. Et tu remplaces ton B par 1, et tu trouves 2. Okay bon, tout ça, ça peut varier en fonction du système que tu as, bien sûr. Ouais. Mais sur le principe, c'est ça. Donc tu, tu commences par la ligne la plus facile, tu enchaînes par la ligne la plus facile de celle qui reste, et puis tu vois qu'il va te rester une ligne, en fait, euh, que tu vas pas utiliser pour l'instant. Cette ligne-là, on appelle ça une ligne de vérification. C'est-à-dire que maintenant on va passer à l'étape 5. En fait, les valeurs que tu as trouvées ici, ce n'est pas parce que tu en as trouvé que forcément le système a une solution. Ce n'est pas, pas forcément les solutions du système, mais c'est justement la dernière ligne qui va te, te permettre de départager. En fait. Donc tu vas vérifier la compatibilité. Ça veut dire, la compatibilité du système, ça veut dire vérifier que les valeurs que tu as trouvées ici sont solutions ou non. En fait, tu vas prendre la dernière ligne. Ce n'est pas forcément la ligne 3, hein, ça dépendait des... de ce que tu as fait avant. Donc ici, la ligne 3, tu vois, c'est 1 égale 2a moins 3b. Donc tu vas prendre les valeurs de a et de b que tu as trouvées, ça va te faire 2 fois 2 moins 3 fois 1. Là, pareil, tu vois, 2 fois 2 moins 3 fois 1, ça ne change pas entre le k1 et le k2. Donc finalement, dans les deux cas, tu vas dire, alors, bon, j'injecte dans 3 les valeurs que j'ai trouvées, donc 2 fois 2 moins 3 fois 1, ben, ça fait 1. Okay 4 moins 3. Bon, dans le cas 1.. C'est ce que tu voulais. Tu vois, 2a-3b, ça doit faire 1 pour que ça marche. Donc, le 1 que tu as trouvé là, il correspond bien au 1 que, que tu voulais trouver, en fait. Donc tu dis que le système est compatible, c'est-à-dire que les valeurs que tu as trouvées de a et de b ici, elles sont bien de solution, et tu précises donc les valeurs, ces valeurs-là. Tu vois, a égale 2 et b égale 1. Bon, dans le cas numéro 2, en fait, tu vas trouver 1 à droite, mais toi, tu veux moins 1. Donc il y a un problème. Donc tu le dis, t'en es là, hein, j'ai trouvé 1, or 1 c'est différent de ce que j'étais censé trouver, moins 1, donc le système est incompatible, c'est-à-dire que les valeurs de A et de B que j'ai là, en fait, elles ne sont pas solutions. solution, donc vraiment cette étape de vérification, il ne faut pas l'oublier, il y a plein d'élèves qui disent, bah, j'ai trouvé A et B, du coup le système fonctionne, du coup, ils concluent, mais en fait, ils ne vérifient pas, alors ça se trouve, ils ont, par chance, ils tombent dans le cas 1, mais la plus, enfin, souvent ils vont tomber dans, tomber dans le cas 2 où ça ne marche pas. Quoi. Donc attention, à ne pas l'oublier, cette étape de vérif. Et euh, l'étape 6, ben, ça va être la conclusion. En fait, en fonction de ce que tu as trouvé là, compatible ou incompatible, tu vas conclure euh, coplanaire ou non coplanaire. Alors, si tu es dans le cas 1, donc, système compatible, ben, peut-être tu as trouvé A égale 2, B égale 1, autant rappeler, euh, autant les remplacer dans la relation que tu as supposée euh, au départ ici. Tu vois comme tu as supposé ça et que tu as trouvé que le système n'avait pas de été compatible, finalement, ce que tu as supposé au départ, c'est vrai. D Donc tu peux remplacer A et B par les valeurs que tu as trouvées ici, 2 et 1. 2 et 1, 1 on ne le voit pas. 1, c'est D. Voilà. Et à partir du moment où tu as cette relation-là entre tes trois vecteurs, ce qu'on avait dit ici déjà, euh, ce qu'on avait, qu avait dit ici dans le sens il fallait connaître le cours à cette question, là, on avait supposé que c'était vrai, on n'a pas eu de problème dans le système, donc maintenant on est sûr que c'est vrai. Tu vois, c'est un raisonnement par l'absurde en fait. Voilà, donc tu dis, donc A, B, C, D, E, F sont coplanaires. c'est pour ça que je te dis, il faut connaître le cours pour passer de là à là, mais quelque part le cours, finalement tu le connaissais déjà, sous-entendu, tu le connaissais déjà là, à l'étape 1. Quoi. Voilà, et donc dans le cas 2, en fait ça va être un tout petit peu plus long, comme le système est incompatible, finalement ça veut dire que ce que tu as supposé ici, bah, c'est faux. Okay. Donc tu dis il n'existe pas A et B réel tel que ça, donc ce que j'avais supposé était faux, du coup tu le dis. Et attention, tu ne peux pas passer en théorie directement à « donc A, B, C, D E, F ne sont pas coplanaires ». Il faut rajouter un petit détail ici. En fait, il y a un cas particulier dans lequel, euh, voilà, si tu te trouves dans le cas où A, B et C, D sont collinéaires, en fait, tu peux prendre n'importe quel vecteur ici, il va être coplanaire à ces deux premiers. Donc, il y a un moment donné dans l'exercice, on va sûrement te demander de vérifier que A, B et C, D ne sont pas collinaires. Si on ne te le demande pas, en fait, c'est à toi de le vérifier à ce moment-là, okay, si ça n'a pas déjà été fait avant. Alors là, je ne vais pas euh, m'y attarder, parce qu'en fait, il y a une fiche méthode qui détaille l'étude, euh, regarder si deux vecteurs sont collinaires ou non. Voilà, donc n'oublie pas, si, tu si ça n'a pas été fait avant à l'exercice, de le justifier. Bon, après, tu peux voir, tu vois, c'est ces deux vecteurs-là, A, B et CD, On voit directement qu'ils ne sont pas collinaires, parce que tu as un 0 là et pas un 0 là. Mais encore une fois, je t'invite à aller voir la fiche méthode associée si tu veux voir plus de détails. Bon, maintenant, on va passer aux applications. Je vais te montrer ce que tu peux rencontrer comme, euh, comme énoncé. Alors, tu vois, la plupart du temps, en fait, tu vas avoir des questions du style euh, avec trois vecteurs, tu vois. E, G, PF. E, Q, P, F. AD, A, B, A, C, I, J, Donc là, en fait, tu peux te garder en tête que quand tu repères des questions comme ça avec trois vecteurs dans la question, c'est sûrement qu'on te demande d'appliquer cette méthode-là. Okay Alors ça peut être posé de plein de façons différentes. Tu vois, par exemple, on te demande de montrer que ces vecteurs ne forment pas une base de l'espace, bon là c'est vrai qu'il faut connaître un petit peu le cours, dans le sens où bah, trois vecteurs forment une base de l'espace s'ils ne sont pas coplanaires. Tu vois, donc finalement, cette question-là. Il faut connaître le cours pour savoir qu'on te parle de, de cette méthode-là, euh, vecteur coplanaire. Là, on te ressort la relation directement, donc pas de souci. Là, on te parle de relation entre trois vecteurs, donc c'est à toi de penser, tiens, trois vecteurs, donc sûrement on te demande coplanaire. Voilà. Alors, tu vois, donc cette partie-là, c'est plutôt facile à repérer, dans le sens où, encore une fois, on te parle de trois vecteurs. Euh, parfois c'est moins évident, c'est-à-dire que le, le fait que trois vecteurs soient coplanaires, ça peut te permettre de montrer d'autres choses, par exemple qu'une droite est parallèle à un plan, ou que deux droites sont parallèles entre elles, Tu vois, ce genre de question que j'ai mis là, tu vois, démontrer que la droite AE et le plan FHK ne sont pas parallèles. Bah, par exemple, si tu montres qu'un vecteur directeur... Tu, tu prends un vecteur directeur de, de, de la droite qui t'intéresse, donc AE, tu prends deux vecteurs directeurs de ton plan, par exemple FH et FK, et tu étudies ben, si ces vecteurs-là sont, sont coplanaires ou pas. Voilà. Tu vois, pareil ici, tu prends le vecteur EF, et tu prends le vecteur, euh, les vecteurs AB et AC, et tu regardes s'ils sont coplanaires. Donc voilà, beaucoup de questions ou... Où... On se rend compte directement qu'on te parle de cette méthode, et d'autres questions euh, où c'est à toi d'avoir un peu l'habitude, à force de faire des exercices, de dire « ah tiens, là, je sais que... » voilà Alors on va juste récapituler les, les étapes, euh, donc le cas, Alors, ce qu'il faut, qu faut voir, c'est que souvent tu ne sauras pas dans quel cas tu te trouves euh, avant d'avoir résolu ton système, tu vois, tu ne sauras pas si dans le cas coplanaire ou non coplanaire, tu vas dans, dans tous les cas, les deux... Enfin, les deux les deux cas démarrent exactement de la même façon, tu vois, tu supposes, tu fais tes petits remplacements, tu remplaces tes vecteurs, tu fais tes petits calculs de vecteurs, ton système, etc. Et c'est au moment, en fait, où tu vas vérifier que les valeurs de A et de B que tu as trouvées ici fonctionnent ou pas, que tu vas te dire, ah tiens, voilà, je suis dans le cas coplanaire ou, ou pas, donc coplanaire. Ouais, du coup, il n'y a pas grand-chose qui change, hein. tu vois, la conclusion... Euh, conclusion ici. Dans le cas 2, pas grand chose qui change. Là, tu te rends compte que ton système est incompatible. Donc, voilà, forcément, la conclusion change un petit peu. Et encore une fois, cette ligne-là, essayez de bien y penser si ça n'a pas déjà été justifié euh, avant. Voilà. Ben bah, écoute, on a fini cette petite fiche. Euh, pas si petite, finalement. Et bah, moi, je t'invite à, comme d'habitude, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, liker, t'abonner, partager, etc. Ça aide beaucoup la chaîne. Donc, merci. Et tu peux retrouver cette fiche aussi sur mon site tranquille.fr. Donc tu peux suivre le lien que tu vois en dessous de la, en dessous de la vidéo. Et tu tomberas directement sur le, sur le fichier. Tu pourras télécharger, imprimer, ce que tu veux. Soit prendre la fiche telle qu'elle, soit euh, bah, l'utiliser comme modèle. Enfin, c'est toi qui vois. Voilà. En tout cas, moi je te dis à bientôt. Et euh, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao